J'ai dans la Nassali, à so la beach où uh, la big pipeline s'arrête. Quand l'accident s'est passé, j'ai contacté la Surfighter Foundation parce que c'était un niveau plus haut. On voulait une action légale. Surfighter Foundation, mercredi, à portée plainte, contre Smurf pour pollution. On espère faire changer les choses. On espère justement qu'il n'y ait plus ce tuyau, qu'il n'y ait plus ces rejets dans la mer. C'est très triste. L'arrivée où tu es toujours, y cada día vas viendo más basura, más basura, más basura. Fundamentalmente transmitiéndoselo a los niños. Lo van a transmitir a sus hijos y pensando que en un futuro todo va a ser mejor. Tu ta apprendre de l'océan de la mer et protéger c'est un tout, c'est la nature. What the heck am I doing to be ill? Well, you're surfing. So, this is why we try to do something, being in fact the only animal which could go out of the water, out of the ocean, and telling about what we saw there.